Hello tout le monde, c'est Be Wild and Free. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous montre un autre moyen de faire une recherche de produits et c'est avec le site de Wish. Je crois que tout le monde connaît pas mal Wish, là, même si on n'a jamais acheté sur ce site internet-là. On le voit souvent apparaître sur Facebook ou d'autres applications. Euh, donc, je vais vous montrer ça dans quelques instants à même mon écran. Mais avant, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, et de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines nouveautés et de liker cette vidéo. Alors, on y va! Alors, pour la recherche de produits avec la technique de Wish, vous vous rendez sur le site internet de Wish à Wish.com ou sur votre application, là, ça fait la même affaire. Puis, le but, c'est, encore une fois, comme la dernière recherche de produits que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, c'est de vous donner des idées, à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire en private label et qui est très populaire en ce moment. Et Wish est un bon outil pour savoir qu'est-ce qui est hot, en produits euh, pour les acheteurs donc vous rendez sur le site de wish.com et vous euh, regardez qu'est -ce, qu ce que vous pouvez faire en private label qu'est ce qui est super génial c'est que regardez ici commandé par plus de 10 000 personnes vous pouvez voir qu'est ce qui pogne vraiment sur le site internet de wish puis c'est ça qui est vraiment cool lui ici plus de 50 000 ça c'est vraiment bon c'est petit c'est génial puis ça pogne avec les filles <rire> c'est que ça a été commandé plus de 50 000 fois. Fait que ça, ça serait pas pire. Euh, Peut-être à voir, faire d'autres recherches, savoir combien que ce, le fournisseur il peut vous le faire par unité. Ensuite, à savoir combien que ça peut vous coûter pour le transport, etc. Ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire à faire après avec Lake Ball. Ça a été commandé plus de 20 000 fois. On va aller voir sur Amazon, qu'est-ce que ça dit. Euh, on va cliquer sur l'annonce. Euh, professional s'il oui, vous plaît. Professional EMS muscle training gear remote control. c'est électronique. Ah, ouais, c'est électronique. Hum. Moi personnellement, je vais pas vers l'électronique. Pourquoi Parce que ça casse. <rire> ça casse. Il y a souvent des problèmes. Si on veut garder les clients, on veut avoir des bonnes reviews. Donc quelque chose comme ça, moi je n'irai pas. Mais on va juste voir si c'est populaire sur Amazon. Alors, euh, comme les autres recherches de produits, on va prendre les mots-clés principaux. Bon, ici, Muscle Training Gear Remote. On va faire ça. Muscle Training Gear Remote. Euh, remote Control Muscle. Bon, on va essayer avec ça. Vous allez sur le site de Amazon.com, vous tapez dans la barre de recherche vos mots-clés. On va voir qu'est-ce que ça va sortir. Hum, bon, regardez. Vous avez quasiment le même produit. Là, ensuite, qu'est-ce que vous faites, c'est que vous partez votre Jungle Scout ou votre Helium 10. C'est vraiment selon vos goûts. Moi, maintenant, je préfère euh, Helium 10. Il y en a qui restent avec Jungle Scout et c'est bien correct. Ça fait la même chose. Ça fait la même chose. OK, qu'est-ce que ça nous dit il y a beaucoup qui sont. Ils ont pas été. Ça n'a pas l'air. C'est super. Comme lui, il fait quand même 26 ventes par jour. Euh, avec 1260 euros. C'est pas super, hein? C'est pas super. On va aller voir pour un autre. Euh, tout, tout. Mais regardez, ça là, ben ça, je sais qu'il y en a beaucoup sur Amazon, mais tout dépendant de comment que vous. C'est simplement que comment vous faites le branding de votre produit. Ça aussi, c'est très important. Ça, je sais que c'est très populaire chez les filles. Euh, on va essayer ça. Slimming Ladies Body Shaper. On copie. Et on colle dans la barre de recherche. Encore une fois, quand vous faites une recherche globale sur Amazon, assurez-vous que ce soit tout le temps « all » et non dans une catégorie. Toujours que ce soit « all ». Commencez comme ça. Qu'est-ce que je trouve aussi... Bien de Wish, c'est qu'ils ils savent comment montrer les produits puis comment attirer les filles. Hein? C'est souvent les filles qui vont sur Wish. <rire> qu'est-ce qu qu'il y a Je trouve qu'Amazon le côté, les, les photos sont plus drames, sont plus euh, <coughs> sont plus drames à cause des euh, du fond blanc qu'il faut absolument avoir derrière. tandis que regarder avec Wish. C'est plus, je pense que c'est un petit peu plus, euh, on peut faire un peu n'importe quoi. Pour, on n'est pas obligé d'avoir un, un fond blanc. Donc, on va retourner à ma recherche. Euh... Ah, ben c'est pas super, hein? Là, je vais partir mon Jungle, euh, mon jungle Scout, je suis habituée de ça. Je vais partir mon Jungle Scout. Je vais partir mon X-ray. Euh... Les prix sont, sont bas. Je peux dire que les prix, moi, je trouve ça bas. Euh... Il y en a un à 9,99$, 12,98$. Là, à 20,99$, on commence à être, euh, à être dans la gang. Là, 19,98$, c'est... Bon, c'est pas super. Tout dépendant aussi peut-être de la qualité, si le, le body shaper, il commence aux cuisses, puis il va jusqu'au bus. Tout dépendant aussi du produit. Alors ensuite, selon les revenus... Euh, c'est pas super, comme lui, lui il fait quand même 26 000 c'est vraiment bon. Ok, lui. Lui il fait 26 000, puis il y a combien de reviews? Euh, 245. Sérieux, moi je trouve ça bon, 245. Puis si on regarde les autres, lui il y a 16 reviews, 225 reviews, 7, 144. Sérieusement, ça, ça serait pas paix. C'est une pas paix niche. Euh, quand même, vous avez les gros joueurs, avec euh, 4 m 2769 1769 qui sont ici, mais vous voyez que ceux qui ont des petits reviews sont quand même en première position. Alors moi, qu'est-ce que je ferais pour ce produit-là si je veux aller plus loin, c'est que premièrement, je vais aller sur Helium euh, 10 pour aller voir les mots-clés. C'est quoi les mots-clés? Est-ce que j'ai le bon mot-clé? Comme en voulant dire que si moi, je veux acheter un Body Shaper comme ça, qu'est-ce que je vais taper dans la barre de recherche, c'est ça. je vais taper euh, Slimming Ladies Body Shaper, ou juste Body Shaper. C'est quoi le mot clé le plus pertinent? Le mot clé euh, avec le plus, je sais pas je peux dire ça, le mot clé que le monde le cherche le plus. Donc, regardez, on l'a juste pour un petit exemple. Un petit exemple. On va juste passer Body Shaper for woman. On va voir si les chiffres sont semblables. Regardez, vous avez quand même les mêmes produits qui était là, avec les 4355. Là, je vais repartir mon Helium 10. Bon, ça en roule encore, mais je vois bien mes données. Euh, regardez, seulement parce que j'ai tapé des différents mots-clés ici, les données vont être complètement différentes. Là, je pense vraiment que c'est le mot-clé que le monde recherche quand ils veulent avoir un Body Shaper sur Amazon. Euh, aussi, on voit bon, les premiers dans le top 10, on a des très très gros joueurs, euh, avec près de 5000 reviews. Euh, ils font des très bons revenus, lui il fait quasiment presque 50 000 par mois. Euh, combien il fait ça? Avec près de 2000, 2500, 2500 bandes par mois, donc c'est complètement une autre game pour le mot clé body shaper for women. Mais par contre quand vous trouvez un produit comme ça que vous voyez que bon le mot clé xyz euh, je pourrais avoir une opportunité de vendre pour ce mot clé là tandis que le mot clé ABC, il y a moins de chances que je puisse vendre là dedans. Mais il n'y a rien qui vous empêche de vous ranker pour le mot clé xyz qui, qui se vendrait bien. Ça que vous n'êtes pas obligé d'avoir le mot-clé le plus recherché sur Amazon pour votre produit. Comme si vous avez un, un excellent branding, des belles photos, il n'y a rien qui vous empêche de commencer par. Euh, le, comme je ne me souviens plus, c'est quoi le premier mot-clé que j'ai tapé ici Mais rien ne vous empêche d'essayer de, de vous ranker pour ce mot-clé-là. Puis ensuite, petit à petit, essayer de rentrer euh, pour le mot-clé Body Shaper for Women. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, Wish, euh, c'est encore... Euh, je pense pas tout le temps, mais... Euh, quand je vois euh, qu'il y a une annonce là, sur euh, Facebook ou euh, sur mon téléphone, j'aime ça aller voir qu ce qui est hot en ce moment. Puis, des fois, ça me, fait une, ça me donne des petites idées comme ça. Puis, euh, je sais que la recherche de produits, des fois, ça peut être, euh, ça peut être stressant. Vous ne savez pas trop si vous devez y aller. Essayez de contacter les fournisseurs. Des fois, il y a des fournisseurs qui ne vous répondent pas. Le processus, le c'est processus, long, mais... Juste vous dire, amusez-vous. Puis, une petite idée là, que j'ai eue, c'est que faites des soirées de recherche de produits avec vos amis. Faites-vous une petite bouffe, apportez vos laptops, prenez-vous un petit verre, puis faites de la recherche de produits. Il faut que ce soit le fun, pour que ce soit drôle aussi. Des fois, on retourne sur des affaires vraiment comme il la puis c'est juste trop. Donc, euh, prenez ça cool. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!